L'Urubu se distingue facilement par sa tête rouge qui contraste avec son plumage noir. Éboueur de la nature, il recherche les carcasses d'oiseaux ou de mammifères. Il fait partie des très rares oiseaux qui possèdent un odorat, qui lui permet de détecter un cadavre à plus d'un kilomètre à la ronde. Sa grande envergure d'aile lui permet de planer pendant des heures grâce au courant thermique de l'atmosphère. Le Mont-Saint-Hilaire offre ce type de courant. C'est une des raisons pour lesquelles vous apercevrez tant de rubu depuis les sommets.